Chers traders et investisseurs, jeudi 23 mai, bonjour. Écoutez, il y a un peu de nouveau aujourd'hui à la mi-journée. En effet, les chiffres économiques qui sont apparus pour la zone euro ce matin sont plutôt mauvais. Donc le marché ne se fait pas prier pour consolider un peu plus. Mais de là à dire qu'une direction baissière euh, saine et franche est entamée, selon nous, loin de là. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Nous restons à la merci des tweets de la Maison Blanche. Et donc, pas de changements fondamentaux. Et nous recommandons toujours un pilotage à vue et non aux instruments pour prendre un langage aéronautique. Donc, aucune position de fond de swing trading ne doit être enclenchée. Les positions intraday avec une volatilité légèrement accrue ce matin, sont amplement suffisantes. Et donc de ce fait, ce matin, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5, ayant généré au total 3 étoiles, 3 médailles, pardon. Donc voilà, nous verrons bien si les jours seront différents à partir de demain. Nous vous souhaitons d'excellents trades et une bonne journée.